Salut tout le monde Allons-y, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec nos têtes, avec Maëlle. Jules. Salut Jules. Comment vas-tu Jules Bah j'ai failli faire des doigts donc tu vois, Jules il va pas bien. On va éviter, ouais. ouais. Euh, alors, euh, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la quatrième vidéo de ce let's play là. Et euh, voilà. Alors allez, nous en étions, je sais pas où on était en fait. Bah on a reçu déjà des crédits de Michael, c'est cool donc on peut continuer internet. Ah non c'est vrai, à chaque fois j'oublie qu'il faut que je le fasse de mon côté en attendant pour qu'on puisse avancer comme il faut Bon bah c'est parti Le 5 qui est plus simple là bah ça rime un peu, une récompense J'en fais encore ou là j'ai reçu un petit message d'enquête Bah vas-y on va faire l'enquête Bonjour tout le monde Ah j'ai reçu une pièce cool Merde Faut que tu reviennes un peu vers moi On a une très bonne relation avec Mickaël non, non on te fiche de ça Mickaël, j'adore voir ça Mickaël très bonne entente Hélène Bon entente Ah mais en même temps c'est bah, méchante. Bonjour tout le monde, je me trouve dans le quartier de Ted Barnes. C'est qui est Ted Barnes déjà C'est le tueur. Enfin ceux qu'on a tué, celui qu'on est censé avoir tué. Et ben, bah, euh... Comme je l'imaginais, il vivait dans un mobilium. Ah Je <rire> l'avais dit Et je sais précisément lequel. Ah bah nous on arrive dès qu'on sort de prison. Ah merde. Comment Moi je voulais dire on arrive dès qu'on sort de prison. Oui non mais comment <rire> Nani Comment Tout, tout le, le, monde le monde a là. ses petits secrets Comment vais-je pouvoir vous faire confiance maintenant ça. Euh bah oui Elle on s'en fiche si elle est méchante mais on veut juste savoir comment elle se... Merde <rire> <rire> Ok fallait faire partie, faites attention Bah maintenant me disais un peu que ça allait la relation mais... <rire> en vrai faut prendre soin des gens à chaque fois Ah c'est pas du tout mon style ça <rire> Parce que là on prend pas soin d'elle, boum On aurait pris soin d'elle aurait pas dit ça What? Il y a eu un cambriolage ou quoi? Ou ça a cramé? Ou des esprits ou... frappeurs? Je sais pas. Gobi. Bon, qu'est-ce que je suis censé faire? Euh, bah, bah, tu terre. rentres <rire> Tu rentres sur Gasquia. Cet endroit est vraiment glauque. C'est dangereux, vous ferez mieux de partir. Il y a une voiture, vous devriez parler. En parler aux voisins. Bah, bah, parler aux voisins. Je veux qu'elle sache le plus de choses. Si elle se barre, on te ah rien. Ah oui, c'est une, une journaliste ou je sais pas quoi. Vas-y, vas-y, vas-y, va parler. C'est son métier d'aller parler. Là, elle va te dire. temps alors... réel. <rire> Loul. Mais c'est vraiment en temps réel cette merde en plus. Oh, les messages, c'est à l'heure. La... Comme ça, en fait, les, les abonnés savent à quelle heure on fait les vidéos. Et Il va voit... vous bah, voir midi, les... il va comprendre. <rire> il Personne n'a répondu. Loulilou. Macha... J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il y a qu'un type qui dort à l'intérieur. Il a l'air de cuver. Cuver, c'est-à-dire euh... goulou goulou, -goulou. De... Non de. Piancer. Voilà. Piancer ou fumer. Non non de rejeter ce qu'il a dans son corps. Vomir. Voilà. Laisse pas piancer du coup. Non. C'est dégueulé. Je rentre chez moi. J'irai voir les parents de Samantha demain Ceux de tête sont décédés On va voir Alison Je ne l'appellerai plus De qui euh, Je sais pas On peut pas envoyer de qui <rire> Je sais pas, je sais plus de qui J'ai l'impression qu'elle a décidé de déverser toute sa négativité Et son mécontentement sur moi Ah, ouais, c'est une fille je, crois. je ne veux plus qu'elle me rende visite C'est bien une fille, c'est bon Et je n'irai plus la voir oh, Encore sur le salon de mes pops elle a tout comme bouffé, comme d'habitude Les céréales elle a tout bouffé Loul, putain ça marche pas C'est bon, de la magie Si tu voulais nous aveugler, nous aveugler. Oui, gars, Tu es ça. au courant que ta camarade de classe Anna a déjà validé, a déjà validé sa deuxième année en obtenant que d'excellentes notes enfin, c'est super pour elle A la connasse Si tu continues comme ça tu n'auras plus qu'à te marier et à changer des couches Ok tu la connais, et elle se fait du suicide. En fait, elle veut qu'on termine au foyer, c'est pas possible. Tout. Non mais, hé, hey, loul, sérieusement. Tu sais que euh, ce midi, j'ai entendu un truc euh, être. Enfin, euh, c'est où En Hollande En Hollande ou un truc genre, je sais plus c'est. Être euh, mère au foyer ou je sais pas quoi, ou père au foyer, tu peux gagner 6 000 euros par mois. Quoi <rire> Juste par l'état Euh, Ouais, je crois. Ah mais bah je vais me marier en Hollande, moi. <rire> je sais plus si c'est en Hollande ou pas, mais j'ai vu ça ce midi, c'est en mode. Je veux clairement y aller. Et 6 000 euros, non mais hé. Moi, je me fais des pépettes en or. En gros, c'est tu fais tes enfants, tu restes chez toi, tu t'en occupes et tout, t'as 6 000 euros. T'en occupes, t'as 6 000 euros. Et pour toi ou pour euh, ton épouse aussi Je sais pas du tout. Ouais, J'espère mais... que, pour... que c'est personnel l'argent. <rire> Peut-être, mais ça ne fait qu'à carver les choses. Elle s'inquiète pour ton avenir. Tu crois que j'en ai pas conscience, papa Ah oui, c'est vrai qu'on est père. Oui, hey, je suis non. un père. <rire> toi, tu savais dès l'âge de 16 ans que tu voulais être policier, mais moi, j'en ai aucun rêve. Mais bah, Jess, toi, tu es le bon côté, je suis le mauvais côté du père. <rire> <rire> mais moi, je n'ai aucun rêve. Bah normal, t'es sorti, non non non non non j'allais dire, il me faut juste un peu de temps Bah du temps et t'en as pas beaucoup, moi j'ai je te rappelle, connasse Après on est policier mais bon Je, je suis... me sens encore plus mal à cause de toutes ces critiques Ah la salope J'ai l'impression qu'on me met constamment la pression euh, elle, elle ne veut, veut pas, pas que, que tu finisses comme elle par enfin, là je dis dans la... dans la logique, après ce jeu n'est pas logique Viens on a dit des trucs sympas, on s'est quand même pris des... Oui bah oui, je comprends non, tu comprends pas. Non, non, tu comprends pas. <rire> Ton père, tu me respectes. Elle préfère piquer des crises plutôt que de m'écouter. Ah, mais ah mais une bah, gamine les en crises... même temps. C'est gamine, c'est presque toi. Je n'en peux plus. Essaie de gérer la situation avec un peu plus de calme. Alors, elle a 16 ans, d'accord La note fille, là, elle a 16 ans. Mais Je du pense... Coup, pourquoi À 16 ans, tu fais pas de crise. Les crises, c'est... c'est pas ça, elle parle de la personne en face. Logiquement, la personne est plus âgée. Donc pourquoi est-ce qu'elle fait une crise Je sais pas. Putain, mais la logique de ce jeu, non mais loul Je te promets de bientôt régler cette situation, j'ai déjà quelques idées sur ce que j'aimerais faire. Ouais, bah tu vas venir chômeur et alcoolique. <rire> Je ne veux pas te mettre la pression, c'est ta vie, ta mère ne se calmerait pas que tu... <rire> c'est sa mère Ah bah d'accord Je me disais bien que j'avais rompu à quelqu'un il y a pas longtemps. On fait la mer ou les choix la, la, Enfin, la pression. La pression ou la mer Je ne veux pas te mettre la pression, mais on te rassure, t'inquiète, je te mets pas la pression, fais ce que tu veux. Keep call Reste calme, reste cool La vie ah, voilà oh. On Papa, ça, ça va tu pas. reviens quand Bah, je ne sais pas encore, ma fille. <rire> bah, je sais pas, quand je serai senti de tôle, espèce de Quand j'aurai fini le travail Je dois y aller, prends soin de toi, ma puce, oh, est On est au bord de la tôle Comment est-ce qu'elle veut qu'on revienne Voilà, j'ai tué ce jeu. Voilà. Je te dis fais le maximum d'étoiles que tu peux. Les conclusions du rapport d'expertise. Oui, mais je le trouve où maintenant Bah je sais pas, on va continuer dans le blabla hein. Allez. Je souhaite parler à Henri, c'est bien vous euh... Madame Novak. Euh, c'est qui Henri, c'est nous ou pas Bon, on veut savoir des trucs, donc on fait oui, c'est nous. Vous avez dû vous tromper de numéro. On fait oui à qui j'ai l'honneur. Madame Lovac, c'est Marcaro. Madame Novac, parce que je l'appelle Lovac. Donc elle va me dire à la non c'est Novac. Je suis la mère de Samantha. Ah d'accord. Samantha. Bah c'est Samantha. D'accord, bah Samantha, c'est Samantha. C'est génial. Son petit ami Ted a été tué et vous le connaissez plutôt bien. Ok, c'est bon. Ted, c'est pas celui qu'on a tué. Ah non, c'était son chéri, oui, c'est vrai. C'est bien vous qui êtes accusé de l'avoir tué, n'est-ce pas Bah oui. Quelqu'un me l'a dit. Non mais arrêtez avec cette amie, c'est chiant. Non mais je veux dire, il n'y a pas d'intrigue, c'est nul. C'est quand même curieux que l'enlèvement de ma fille et le meurtre de Ted et au... au lieu, à peu près en même temps. Ah, elle a eu lieu, pardon. Euh, je ne vois pas de quoi vous parlez Attends, je vais mettre là parce que sinon... Suivant. Ah oui, mais si je fais ça, on voit plus. Et alors... Où voulez-vous en venir À tourner autour du pot. Bah ça, alors non, ça, ça détériore la relation. Il faut toujours On pas vous parlez, vous... Oui, on, on y. On y tout. C'est pas notre faute, on a rien fait, nous. Oui, c'est vrai que, de base, on a juste pris le jeu, et euh, voilà. Je crois que les deux faisaient... <rire> tu, le... vois, tu vois, il fallait prendre là Non, parce que l'autre, c'était un, un, un peu offensant, quand même. Ouais, non, j'aurais préféré mettre l'autre. Si ça se trouve, elle a, voulu... elle a vu quelque chose, alors vous avez décidé de la tuer. Putain mais il faut toujours nier, c'est pas nous, bordel Vous ne vouliez, la... vous ne vouliez la... laisser aucun témoin, n'est-ce pas c'est le cas, si alors j'irai en prison. En prison. Euh, ça fait déjà un moment que je suis assigné ré... bah, Oui, ça. on lui dit qu'on est assigné à résidence qu'on ne peut pas sortir. Qu il y a un petit flic là qui mange des donuts qui est devant notre porte et que du coup, peut pas... bah, on ne peut pas sortir. Parce que sinon il court. Bon, il ne court pas très vite, mais voilà. Mais vous êtes un ancien flic Je suis quand même assigné à résidence. <rire> <rire> non mais voilà <rire> Vos amis vont, vont vous libérer, j'en suis certaine Bah j'espère <rire> Mais crois pas, voilà On est en taule Les flics, ils, certes, ils ont un code d'honneur, mais voilà C'est ça. Ouh. Mais je m'adresserai à leur chef et je ne ferai des histoires. Faites ce que vous en chante. Vous risquez de mettre le ravisseur en rogne et de mettre en danger Samantha. Euh, ça. Ouais. Mais moi, je, Parce que je... faites ce que vous en c'est euh, un mode on en Ça fiche, pense, hein. en balayant les couilles, c'est bon, je ne sais rien, mes potes, ils sont flics. <rire> oh là là, où est-elle Où est-elle Mais on ne sait pas <rire> Enfin, alors juste, si on savait où elle était, déjà on t'aurait dit « Passe l'argent » ou « Ni tout <rire> », voilà. Qu'est-ce que vous lui avez fait Mais rien <rire> On n'a rien fait Je sais même pas à quoi on ressemble Si, si je crois qu'on l'avait vu au tout début. Vous mais... la relâchez, le verdict sera plus clément. Vous aussi, vous avez... Je vais la tuer Je vais la Je vous supplie Je vais l'étrangler. Mais t'as rien à nous supplier, puisqu'on l'a pas... <rire> je, veux, je veux juste savoir où elle se trouve et si elle va bien vous devez me faire confiance, je n'ai ni tué Ted ni enlevé Samantha. Voilà ce qu'on voulait dire depuis Mais, le début. j'ai tout intérêt à la retrouver. Mais là elle va nous dire Mais non, tu mens, Timito, t'es comme Timito, connard On Elle pourrait, pourrait nous montrer une... Une... Non, non. En Putain, gros là faut, t es t es... T es... faut plus que tu bouges ton jet. Il J'ai entendu tes en. Raconter à Samantha que vous l'aviez menacé. Bon, en 20 fait... ans, de police des types comme Ted, j'en ai vu des centaines. Ouais mais on va pas lui dire parce que je vais... ah, ça veut dire que tu l'as pas mais tu veux quand même la chercher pour après me la kidnapper, tu veux faire que de la merde. Oui mais bon on est en prison, on peut pas aller la... Alors je n'ai aucune raison de la tuer, quant à Samantha il se trouve que je suis à sa recherche. Mais Alors, voilà au final ça le On en revient mais... du coup. C'est quoi ce jeu où même quand tu dis un truc ça redit l'autre. Quand bien même ce serait la, vita... ce sera la... la vérité, vous êtes assigné à la résidence, Rési... résidence. disons que l'on m'aide. Et là elle va dire, ah mais j'avais raison, pourquoi <rire> je vais le sortir de notre de pied, de Non, mais, tu veux crois débile. Ah là je me suis un peu trop <rire> lâché. La journaliste qui est venue me voir, oui. Mais pas que, mais là, oui. on lui... là on est honnête, il faut qu'elle ait, il faut qu'elle ait, il faut qu'elle ait d'avoir des doutes. Je ne crois pas un mot de ce que vous racontez. <rire> bah <rire> ouais. <rire> ah bah voilà, <rire> c'est être honnête, nous elle nous croit pas. Et j'ai la preuve que vous avez menacé tête, Barnes. Si je finis en prison, on ne retrouvera jamais Samantha. Vous n'avez absolument rien sur moi. Alors si on met la première, ça fait, bah si tu veux, en taux, jamais je libère Samantha. Donc ça fait un peu a... Chantage quoi Ça fait chantage. Là on lui fait, t'as rien sur moi, ce qui est vrai. T'as rien sur moi, voilà. Je ah, menaçée, on n'a même pas, pas un rond. On n'a rien. On est dans notre belle baraque, parce que c'est vrai qu'elle est belle la baraque. <rire> mais voilà, mais y a rien. On pourra faire. Ah. Enquête. Henri. À qui est-ce est est que tu parlais un instant mais, comment mais vous c'est quoi ce jeu? J'ai détecté une conversation, mais j'ignore avec qui. Détecté? C'était la merde, ça m'a détecté en mode ah euh, C'est quoi le timing de merde? <rire> c'est oui, vraiment timing de merde là, c'est 30 secondes même pas. Ah, à qui tu parles, connard? C'est comme si en fait tu voyais à travers le téléphone en mode. Mm -hmm, Je t'observe. <rire> 92 est de retour. <rire> c'est ça. <rire> Techniquement, tes messages transitent par. Non, <rire> <rire> non, mais non, mais là. <rire> J'ai détecté une activité <rire> mais je n'ai pas accès à tes messages. Mais heureusement, <rire> au final tu les deux messages reviennent au même qu'on me dise que c'était la mère Samantha. Ce, des fois ce jeu fait une tournée en rond pour vous dire, dire la même que... chose. J'ai envie de le traiter de connard parce que ça se fait pas. C'est sûr. Mais en plus elle ramène sa prune mais qu'est-ce qu'elle fout là C'est taré Je n'aurais pas dû lui donner votre numéro. Salope. <rire> elle <rire> a enfin de croire que Samantha a disparu, sa nervosité est... bah ça. Et... Ben ça et oui. Tout. Mais là, elle le met, est quand même ce que je viens de dire. Bah ouais. Oui, mais voilà, peu. Bon, bah c'était pas bon. Mauvaise réponse. Mais ça détériore la relation avec qui Ah, bah oui, avec elle, parce qu'elle bah dit oui, que c'est une qu folle. Bah oui, avec elle. Salope elle peut même. nous aider dans l'enquête, d'une manière ou d'une autre. J'en doute. Bah ouais. J'en doute, elle est persuadée que c'est moi qui l'ai tué. C'est sûr que... Qu'allons-nous faire un pauvre d'elle Là, mais ce que tu veux, parce que dans tous les cas... Mais... Ta faute. Mais j'en ai fait... marre Elle ne doit aucun voir la vidéo envoyée à Hélène. Ah bah elle est bipolaire. Si elle a reçu cette vidéo, elle pourrait bien mettre notre enquête en péril. Pourquoi Bah Quelle parce vidéo que bah certaines vidéos qu'on a déjà vues. Comme le où truc elle... est caresser la fille de l'autre. Elle qui est dans le groupe. Non, non c'est moi bon alors parce que là ça serait la merde, non. Elle se retrouverait en page d'accueil de tous les sites d'information de pays du pays d'ici demain. Je suis du même avis, cela représente un risque. Bon, inutile de traumatiser. Je suis du même avis, là Faut... Faut... Faut, faut remettre un peu la... la, la du la, verre. Du verre, là, oui. Ah non, ça fait rien, bah merci Merci. Non, mais parce qu'en fait, il faut du verre avec elle. Je suis d'accord. Bah enfin... Et tu me pas de verre. Bonjour Ah non, c'est pas la première fois, en fait. Non, non, on l'a déjà vu au début ou au milieu, enfin, je pas, Attendez quoi. que vous me disiez des nouvelles. Bonjour, je voudrais passer en revue deux ou trois autres éléments. Oh putain, non, mais là, ça va être un petit passage, euh, la maman de Samantha. <rire> J'ai eu la maman de Tamanta au téléphone. Euh... Elle vous accuse encore. Est-ce que c'est vrai que vous êtes de sa fille Il faut la libérer. Lorsque vous étiez officier de police, vous avez arrêté Ted barnes pour, trafi... pour trafic de, de... de... de stupéfiants et ce dernier a été condamné à 50 prison, n'est-ce pas Oui, mais cet enfoiré est ressorti après seulement 3 ans de demi demi passe, idem pour deux autres crapules. Bah oui. Oui, on l'insulte dans forêt parce que c'est vraiment un enfoiré. Bah ouais. Je vous demanderai de mieux choisir vos mots au tribunal. Reprenons, durant sa réclusion, sa mère est décédée. Diriez-vous qu'il vous traitait responsable de sa mort Vous affirmez qu'il vous, qu vous aurait harcelé, menacé, qu'il s'en serait pris à votre voiture et qu'il aurait lancé des cailloux sur vos fenêtres Exactement <rire> Est-il exact que vous avez demandé à plusieurs reprises à vos collègues de s'occuper de lui Oui, mais le lieutenant. Et à chaque fois, ils sont tirés avec, une simp avec un simple rappel à l'ordre, n'est-ce pas Oui Depuis. de buve Enfin T'as de la chance, toi. Punaise. Enfin Ah non, mais là, ça se trouve, l'avocat, il retire des trucs, mais là, on n'est pas au tribunal, donc le juge, il l'a entendu encore. Ça, ça se trouve, ouais. Ça se trouve, euh, quand sera sera devant le juge, il va dire tout le contraire. Euh. Et là, on va rien comprendre, hein Quoi Bah l'avocat, c'est une enflure, <rire> Ah. La nuit précédente, son décès, il vous a envoyé un message disant qu'il vous attendait au parc pour, je cite, régler les choses. Quelle a été votre réaction Je n'ai rien fait. Vous affirmez être allé, vous coucher et être resté à votre domicile toute la nuit. Eh bah ça, on n'a aucune preuve par mon coco, donc ça veut dire que Mais personne ne peut le confirmer, n'est-ce pas C'est exact, je seul. Oh, ah, quel voilà. problème Et les voisins, ils nous ont pas entendu sortir, logiquement Si, on a des voisins. Logiquement, il est dans un appart. Il devrait avoir des voisins. Oui, il doit. Et concernant votre briquet qui a été retrouvé sur la scène de crime Alors déjà, qui prouve que c'est mon briquet mmh, Déjà. Savez-vous comment il a pu se retrouver là euh, Je n'ai pas la moindre idée, ça c'est une bonne réponse. Quoi que ce soit bien clair, je l'ignore. Alors ça c'est un peu agresseur. Là, on va essayer d'avoir une bonne relation avec notre avocat. Dans tous les cas, qui prouve que c'est notre briquet un bah, briquet, ah, si je... tu, tu vas le clair tu en as pour un euro. C'est ça, à part si c'était marqué vraiment euh, Henri dessus. Euh. Il est marqué « appartient à Henri, vraiment, le mec de la police, telle adresse, tel numéro de téléphone, arrêtez-moi ». C'est ça. Bon, tout cela n'augure rien de bon. On se dirige tout droit vers une condamnation pour crime au premier degré. Nous devrions plaider l'homicide involontaire. Mais on a rien fait. Là, je suis sorti du cadre en plus. mais <rire> J'ai là... vu, j'ai vu. Ah non, mais là, c'est compliqué. Ted, et vous avez eu une dispute qui a tourné en bagarre au cours. Quoi, quoi, quoi, quoi Quand est-ce qu'on se est battu là Hé, hey, baston, baston. <rire> peut-être qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Ben, voilà. C'est possible. Là, non, mais il était forcément sous l'influence de stupéfiants. Ça, s'il méritait pas de mourir, mais on lui a rien fait. On l'a juste peut-être tasé, peut-être ramené à sa femme pour qu'il se fasse défoncer. <rire> Cela pourrait vous mettre vous Permettre de vous en tirer avec une peine de 8 ans au lieu d'une condamnation à perpétuité. Quand dites-vous Je suis innocent. Combien de fois vais-je devoir le répéter Bon, C'est ce que disent tous mes clients. Bah, ben, nous, c'est la pure et la vérité. Mais qui nous a dit Mais ben, qui nous a donné un avocat aussi incompétent, bordel Alors, Henri, tu as du nouveau Bah, ben, mon avocat est incompétent. C'est un, un gros fils de pute, il veut me faire tomber. Nous sommes rentrés dans le système du commissariat exact. Oui, je pense avoir trouvé ce que vous avez besoin. Oh, je suis possible qu'il rare. a Ça se télécharge ou pas Ouais, je crois. On oh, dirait que ça se télécharge, mais... L'animation est bien faite. Bah, ben, c'est déjà mieux que les vieilles animations de Google. <rire> <rire> ah, putain. Tu peux la regarder, là, je crois. Non, dommage. C'était un fail. Un instant. Non, non, non. Si si on peut, ouais. je te promets on va pouvoir. Non, non, non, non. pas maintenant. Pleure <rire> euh... pas, petit enfant. Euh... Bon bah alors, voilà le topo. Alors lui il arrive à lire, mais pas nous. Mais c'est quoi ce délire <rire> On aurait bien voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Ouais. Parce que nous le... on a toujours un petit jeu pour l'avoir. Bah ouais. Le cœur de Ted ça a été retrouvé à Lac Park le 12 août à 8h du matin. Non, mais logiquement, si on, on présente ses preuves et vous nous demandez comment on les a obtenues, ouais. on répondra, on a hacké la police, il nous dira, « Ah bah, bah, bravo, tu, tu as allez, un homme et tu as un ce connard !»« en prison. »« Monsieur Houston promenait son chien et a découvert le cadavre sous un arbre. » Alors déjà, logiquement, on ne l'aurait pas mis sous un arbre. On est intelligent, on l'aurait découpé et donné au cochon. Les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont remarqué que le corps présenter des traces de lutte ainsi qu'une seringue vide à proximité. On a également trouvé un briquet à côté du corps. Henri, sur lequel figuraient tes empreintes. Ah mais c'est pas mon briquet, c'est le sien, genre emprunté pour fumer une clope. Ah mais c'est sûr, c'est ça. Il y avait des messages sur le téléphone de tête qui t'étaient destinés, et dans lesquels il donnait rendez-vous au parc cette nuit-là. Mais on a éteint nos téléphones comme la dernière avocat, ce qui est 100% vrai. Au cours de laquelle on suppose qu'il est décédé. on se trouve, il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a tué. Ça se trouve, il a fait une overdose quoi. parce qu'il y a une soirée à côté de lui. Overdose, c'est fini. Voilà. Au cours de laquelle. Oui, oh, ok, c'était la et même trace chose. les traces de lutte, eh ben, il s'est juste cogné à l'arbre comme un gros trou de cul, c'est bon. <rire> tu es la dernière personne à l'avoir vu en dehors de sa copine Samantha, qui vivait avec lui. Mais on ignore toujours où Samantha se trouve. Oh. Voilà la photo de Théod. Mais c'est nous qui avons le dossier, pourquoi on l'a pas vu avant Euh, attends. Non mais là c'est une overdose, ça se voit. Là il, est... il était bourré, il est tombé comme une merde. Des preuves irréfutables. D un, d un, d un. Le briquet, les messages. Tout nous accuse. <rire> Hélène, je vais présenter les choses différemment, du point de vue d'Henri. Bah ben oui, nous c'est tout le contraire. Le briquet est le sien, mais il a une, fauche... une faucheuse tendance à l'oublier partout. C'est vrai, je lui ai un briquet partout. Il a effectivement eu une correspondance. Une correspondance avec quoi Avec qui Avec un espagnol Ou avec un anglais Ou un allemand Ou un suisse Il a joué une feu. Un message a été envoyé avec le téléphone de Ted. Il y a... Il... Il y était question de régler les choses dans le parc. Henri ne s'y est pas rendu. Cela faisait un... déjà un moment que Ted le le harcelait. Harcelait. On dirait mon avocat, je viens de tout lui raconter lui. Bah ouais, ils s'en été pris à sa voiture, ainsi qu'aux fenêtres de sa maison... On dirait non, mon avocat C'est reblabla, reblabla la même chose, quoi. On Henri n'a hélas aucun à lui. Oh. Bah pourquoi lui, il fait pas un témoignage, c'est bon, t'es mon pote, logique. Bah chien. oui, il était seul chez lui, et dormait tout simplement. Voilà Tout ça n'augure évidemment rien de bon, avec un smiley triste. Oh, pauvre chou la théorie qui fait également de vous le ravisseur ou le tueur de Samantha est trop tiré par les cheveux. Alors je suis sûr, je suis de votre côté, je m'en remets à la logique. Ah. Bah, enfin, c'est pas trop tôt Par contre, le mmh. juge il va se remettre aux preuves, pas la logique, ça au <rire> cœur L'avez-vous tué Non, je l'ai pas tué. Si vous ne croyez pas, pourquoi on va accepter d'enquêter Les je deux vais... sont bien. Mais elle s'en remet à la logique, pourquoi elle ne croit pas Alors, vois, je ne crois pas ouais, du « suis de votre côté, au final... Euh... Ah, attends, je, je vais faire un choix radical. Bah non, accusé. <rire> c'est même plus pour la sous c'était accusé. Vous voyez là le petit téléphone, même si vous le voyez déjà Là, là, là, je suis un gros codard, j'ai fait de la merde encore. Bon, revenons à nos moutons. Il y a des Et moutons Un mouton, ça deux moutons, derrière Pardon. toi, Maël ouais. <rire> Le monteur Et là, t'es <rire> chupé Fais <rire> sauter des moutons derrière nous, s'il te plaît. Voilà ah. le rapport d'expertise. Tout d'abord, il a été établi que le briquet t'a Et ce oui. sont clairement tes empreintes dessus. Ensuite... Batterie J'ai pas de batterie externe, il va falloir... Il <rire> va finir. Il va falloir attendre à terminer Ensuite. Et là, on met un to be continued. Le cœur de tête présente les traces évidentes de lutte qui remontent ah, manifestement oui, à la nuit où il a été tué. Son. Ah bah voilà. Vous sous-entendez que le corps médical aurait étouffé un tel scandale. Oui. Et là, tu peux arrêter l'accélération, enfin le, le, remettre le son. Et aurait simplement renvoyé le médecin en question sans faire de bruit. Je suppose que c'est possible. Ça enregistre, <rire> de toute évidence, il va falloir accéder au dossier du personnel de l'hôpital. Ça ne devrait poser aucun problème. Si ce n'est un cas de conscience, j'espère que non. Attends, c'est quoi le premier Si ce n'est qu'un cas de conscience mmh, Je pense que non. Enfin, j'espère que non. Enfin, j'espère que ça ne posera pas problème. C'est pas j'espère que non, en mode j'espère qu'on va pas pouvoir, pouvoir fouiller. Parce que ça, j'adore fouiller. <rire> Je suis déjà connecté à leur serveur. Et nous on n'a même pas vu un truc un petit truc vert là. Ouais. Euh, euh, quitte à enfreindre la loi, autant faire les choses en grand. To be continued. Attends c'est un appel. Euh... Un appel du jeu, l'homme, d'accord. Il est où voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? Encore un appel bizarre. oulou j'ai rien entendu. C'était une jeune fille, elle parlait tellement voix basse que j'ai. Je, je l'ai entendu. Alors nous, on a entendu, peut-être que vous avez entendu. Bah j'espère que vous avez entendu un petit peu, mais bon, c'est bizarre. Bah nous vous prenez une, bah, une enceinte, euh, un amplificateur, c'est fini. Elle était peut-être sous l'emprise de stupéfiants. Et si, c'était Samta? Ah ouais? Ok, on va chercher la mère, on lui dit qu'on a retrouvé <rire> ah sa madame, madame, affaire fille! à faire des canulars! Ah nous madame, votre rien. fille fait des canulars en étant stupéfiant, c'est bien ça! Je vais connecter ton téléphone à un système de surveillance. Pourquoi toujours ça? Pourquoi? Et on va essayer de localiser ça. Gardons ça dans un coin de notre tête. Merci. <rire> to be continued! Voilà, les notes, on lira ira voir plus tard. Et ben bah sur ce, ce sera la fin de cette grosse vidéo de ce let's play numéro 4 1 1 minute et 35 secondes ah, putain euh, Malgré qu'il y aura beaucoup de coupures et tout à faire euh, Nous avons un Maël qui part de la caméra au loin Et qu'on le voit Sur ce je vous laisse liker, côté cette vidéo Et je vous dis à, à la prochaine, prochaine.